Bon oh bah dis donc, ils sont où les Franciliens là Il n'y pas un qui est sorti bosser ou quoi C'est bon ça Ah non, j'ai graissé la chaîne, c'est pas normal. Peut-être que j'en ai pas mis assez. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça roule. Même, j'arrive pas à prendre une habitude sur le bonsoir. Bref. Nouvelle vidéo, retour au boulot. Il va vraiment falloir que je fasse de l'essence ce soir en fait. Parce que demain je compte retourner au rugby. Et sinon je vais pas en avoir assez pour ensuite retourner au boulot. Enfin j'en aurai assez pour retourner au boulot. Mais ça va être trop critique. Euh... Il m'en restera pas assez pour le coup pour... Euh... Attends, c'est le bordel dans mon explication, je vais reprendre à zéro. <rire> parce que là, mes amis, je vous ai perdu. Je pense qu'ici, ça ralentit parce que voilà, tout le monde regarde. Putain, ça va pas louper. Euh, donc, il faut que j'aille faire de l'essence cette nuit. Pourquoi Parce que demain, je retourne au rugby, je n'ai plus mal aux côtes. Et au vu du peu d'autonomie qu'il me reste, j'aurai assez pour aller de chez moi au boulot, du boulot au rugby, du rugby au boulot, du boulot à chez moi. Mais une fois tout ça fait vraiment, Il me resterait vraiment très très peu de carburant. Et vu comme c'est la merde, j'en aurais pas assez pour aller en chercher. Paradoxalement, donc, c'est pour ça qu'il faut que j'en fasse cette nuit pour pas avoir à me coltiner tout ça avec un carburant quasi vide la nuit prochaine. Voilà, en prenant le temps et en mettant les idées dans le bon sens, on y arrive. Ça a bien cartouché en face là, putain, le trafic, dans le, il devait pas rouler doucement. Hein. Dans le SUV là, c'était quoi C'était un Touran Volkswagen C'était costaud J'ai été gourmand Oh là là, le Kangoo là Et la Toyota Yaris qui change au dernier moment Y'a rien qui vaut, monsieur, dames, a rien qui va. Je me prends les, les gaz du T-Max devant, j'arrive pas à me positionner pour pas les recevoir. Donc hop, visière. Popopo, quelle insertion, mes aïeux. Petite en revanche là. là j'ai pas mis assez de graisse euh, à la chaîne. Je l'entends encore... Euh, je l'ai nettoyé. J'ai fait ça de nuit en rentrant. J'avais plus de light dans ma... J'ai ma frontale qui est dans ma voiture et qui est pas garée chez moi. Et j'ai une petite euh, lampe de... de bricolage qui n'était pas chargée. Donc j'ai fait ça à la zobe, si merde... Ah la zob, les yeux fermés, je l'ai bien nettoyé la chaîne Avec du nettoyant, j'ai mis la petite brosse qui entoure le kit de nettoyage Mais je ne l'ai pas assez graissé oh, C'est hyper dangereux Plein de trucs qui traînent sur la route Et encore, en vrai, quand il ferme la nuit, c'est pour le nettoyer Donc ça pourrait être bien pire, mais punaise Ça peut flipper quand même Il y a du vent là ça me pousse bon il y a un problème qui se pose à moi c'est que l'autonomie n'a pas bougé et donc euh, bah, ça me motive pas vraiment à perdre du temps cette nuit surtout que j'ai une réunion très tôt demain matin on va voir, on va viser le retour Mieux vaut jouer la sagesse en vrai. Temps normal, je me serais dégonflé, mais là il vaut mieux, il vaut mieux jouer la sagesse au vu de là. Mais là ça fait 48 heures que c'est. Il y a un, un tuyau d'arrosage qui est ouvert, je pense. Ça va inonder Paris cette histoire. Ah, ça, c'est pour être des célébrités invitées chez nous ça. Il n'y a pas de public alors je pense pas. Bon travail, et puis on voit après pour l'essence quoi. Mon gros mouvement de frayeur sur le départ, puisqu'il y a la police qui vient de se garer juste là-dedans et comme euh, voilà on prend le trottoir de façon un peu filoute, <rire> les deux collègues m'ont fait demi-tour et nous on est bon Tout vient à pointe, à qui c'est attendre Bon, essence et pas périph', donc euh, plein de feux rouges, donc autonomie qui va baisser, on a récupéré un kilomètre d'autonomie <rire> sur le temps de travail. Peut-être euh, adorer aller bosser maintenant Si ça se fait comme ça à chaque fois J'espère que je vais trouver les gars Souhaitez-moi bonne chance Ouf, Frère Je croyais que j'étais revenu sur le point mort Mais non, j'étais toujours en première. N'hésite pas à les prendre plus court Tes virages vraiment pour rouler sur la tronche de ceux qui arrivent en face, c'est rien de mieux Incroyable Bon, vous commencez à me connaître hein, pour l'essence Max, ça va te faire plaisir Direction Porte de Champéret Avec aucune certitude d'en trouver, ça me latte le moral Je suis un fou, je regardais les voitures, j'avais pas vu le.. J'avais pas vu le feu, on allait passer comme ça tout tranquillement. Il faut se ressaisir, mes aïeux. Bon celle-là, toujours pas fonctionnelle. Il va falloir y penser quand même. Là, oh punaise, il y a une voiture qui sort. Oui Non E85. Pas du tout adéquate. Mais déjà, c'est moins le bazar, donc il se pourrait qu'on trouve un tout petit peu plus facilement que les autres fois. Bon, là-bas, la suivante, tout est éteint. Ouais, ils ont tout barré, elle est fermée carrément. Donc, euh... aïe aïe aïe aïe aïe. Oh, ouais, c'est ça l'avenir. Je suis pas complètement d'accord, mais là, euh, ces trois dernières semaines, on est obligé de se faire valider. Bon, bah, sans surprise, malgré le, le prix, euh, enfin, le, le coup hors de prix, bah, c'est vide. On peut se faire un dommage à la rigueur, on peut faire un drive, mais bon. Je peux pas croire qu'il était en train de manger son McDo au milieu de la route lui, juste en warning comme ça. Je peux pas me faire à l'idée. Évidemment, dans ces situations-là, tu tapes tous les feux, donc tu t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines, oh là là. celle là pareillement il reste plus rien on passe juste du gasoil la protection de mon genou à droite qui me fait mal pas confort comme d'hab on peut pas compter sur celle là celle-là, elle est de toute façon fermée. On va partir du principe qu'il me laissait passer. Hein. Celle-là, elle est vide aussi, naturellement. C'est dommage que toutes ces petites merdouilles descendent trop tôt, ils n'ont pas, pas un peu de pompe aussi chacun. Wow, il m'a fait trop peur. J'étais en train de regarder le McDo, je me demandais s'il était ouvert encore à cette heure-là, comme l'autre. Je ne l'ai pas senti arriver, il m'a fait flipper. Je connais pas la zone vraiment ici. Je sais pas s'il n'y en a pas des stations qui se cachent par-ci, par-là. Tant pis. Ça remet à ce qu'on connaît. C'est intérêt d'être réveillé, d'avoir une bonne acuité visuelle là, hein, parce que punaise, la pénombre ça pardonne pas. Alors est-ce que la chance va nous sourire comme l'autre fois Je vois des voitures qui en sortent. C'est ici qu'on en avait trouvé. Oh oui, putain, il y a du 95 de 10. On va essayer pour voir. Hein. Yes Putain, incroyable. On va mettre un maximum. Oh, je crois qu'il y en a un maximum là. Bon ben voilà, on a vachement moins galéré que l'autre fois. Oh, devant moi punaise. Bon je voulais pas montrer parce que pas dans l'ambiance délation, mais ils étaient en train de remplir un nombre de bidons, mais des bidons, euh, je pense qu'ils ont trouvé tous les bidons vides de produits ménagers qu'ils avaient chez eux, ils étaient en train de les blinder dans le coffre, c'est abusé. Mais bon, en vrai j'ai un petit jerrycan de 5 litres, j'ai bien envie de prendre la voiture demain soir pour euh, faire un tour là, faire la pointe et euh, remplir mon jerrycan, je le laisse à la maison comme ça, plus de, plus de coups de chaud comme on vient de se le faire. Mais voilà, au moins c'est réglé, on n'a pas galéré, on n'a pas mis trop de temps, on n'a pas eu à s'éloigner trop non plus. On va continuer sur de la conduite éco quelques jours là, histoire de voir euh, comment ça reprend. A priori, il y a de moins en moins de grève, donc ça va revenir, mais je préfère ça hein, quand même. Et là forcément, maintenant que le plein est fait, on a la green line. Où on a tous les feux verts jusqu'à la maison depuis qu'on est parti. C'est quand même incroyable. Bon, on va pas se plaindre, au moins celui-là il va nous durer un moment. Oh, je suis content. C'est con, mais ça devient une pression folle. Quoi. Calculer le moindre trajet, le moindre consommation. Voilà. J'ai l'impression d'être pauvre. C'est les pauvres qui font ça. Les est beau ce bâtiment. Bon oh, écoutez en plus comme il y a 10 jours j'étais, euh... j'étais ricrac niveau mémoire batterie quoi, batterie surtout. Et euh... bon bah ça l'a fait. Hein. On s'en sort bien. Merde j'ai un doute, c'était peut-être une des essences qui était disponible aussi, peut forcément de GPL. Euh, le gasoil, mais si si c'était le gasoil en bas Et le truc à moins d'un euro c'est le GPL Ou le 85 Je me rappelle plus dans quel ordre ils sont affichés ici Mais si si c'est ça Chez Total les, les sans-plombs ils sont au-dessus Après c'est les trucs alternatifs Et en bas c'est les gasoil J'ai l'impression d'être la Brinks là un fourgon de la Brink, c'est de trimballer de l'argent en petite coupure. Alors que pas du tout. Juste mis un peu d'essence, quoi. En plus, ça était pas cher. Franchement, je me suis méga bien sorti, là. Tous mes collègues, ils ont dû faire ça chez BP. À plus de 2 euros le litre. Moi, j'ai fait ça à 1.5. Chez Total. Bon, j'ai donné de l'argent aux grévistes, quoi. Ça, Je m'en veux un peu, mais... Au moins, on peut vivre la vie, quoi. Allez merci d'être resté jusqu'au bout On repart le ventre plein Bonne nuit à tous, à demain 18h Ciao